Alors voilà, donc, pour la pour le sujet qui va vous tomber dessus, première chose, rappelez-vous que vous devez absolument, euh, d'abord connaître votre liste de, de, de bagues, ça paraît évident, vous connaissez tous les textes, Là, vous avez travaillé dessus, très bien, mais surtout aussi, vous savez sur quoi vous pouvez être interrogé en grammaire, parce que vous allez recevoir en fait un texte et une question de grammaire, tout simplement. Alors, bah ça tombe là-dessus. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc, si vous avez raté la vidéo, bah, allez la voir. remonter en arrière, tout ça. Dans le mini mooc que j'ai fait pour vous, normalement, vous pouvez suivre euh, toute votre progression. Je le fais aussi, moi, de mon côté, de temps en temps. Et je vous dirai si à un moment donné, vous avez raté euh, la... au moins l'affichage d'une vidéo. Après, je ne pas... suis pas dans votre dos en train de regarder comment vous regardez. Mais vous voyez, ici, vous avez le programme. Donc, vous, tombez... vous pouvez tomber sur un texte tiré, de... tiré du descriptif. Et puis, bah, une de ces questions, une question sur l'un des sujets que vous voyez en ce moment même devant vous, c'est-à-dire et du programme de seconde et du programme de première. Youpi Donc, vous allez pouvoir tomber par exemple sur les subordonnées conjonctives. Alors, l'an dernier, moi j'avais vu la situation qui était un peu catastrophique, du moins euh, à Bangkok. Je m'étais dit, il ne faut pas trop trop trop planter les élèves, le but du jeu c'était pas ça, mais ça c'est moi en tant qu'examinateur qui décide ça, vous avez d'autres personnes qui vont réagir autrement. Donc à vous de savoir qu'en fait c'est ça l'examen, c'est comme au permis de conduire quoi. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va vous dire, bon vous faites un créneau, un demi-tour, un zigzag, un freinage d'urgence et, et je ne sais quoi, une roue arrière, Bon. Et puis un autre qui va vous dire, bon, vous me faites un créneau, puis ça ira. Mais c est, c est, c est, le, le truc, c'est d'arriver au bac et d'être prêt. Et voilà. Donc vous allez être prêt, vous inquiétez pas. Il faut faire un petit peu tous les jours. Alors, qu'est-ce que moi j'avais demandé sur le programme que je vous ai montré juste dans la vidéo d'avant euh, Je vous montre. Alors, c'était un email que j'avais envoyé à mes collègues. Excusez-moi, je mets la pause. Et j'enlève la pause. Donc voilà, j'avais envoyé ça à mes collègues en leur disant, parce qu'on était tous, de nos, chacun dans notre salle, en train de préparer des, des questions sur des textes différents, etc. etc. Donc moi ce que je m'étais dit, c'est qu'il fallait faire simple. Donc ça, c'est supposé être simple. Donc vous voyez que par exemple ici, pour une lecture analytique qui portait sur Madame de Lafayette, le texte c'était la princesse de Clèves et c'était le texte 1, le vol du portrait. Voilà la question que je m'étais préparé. Deux questions, en fait. Une première question qui était celle-ci transformez le segment de phrase suivante en phrase interrogative et expliquer les changements que vous avez effectués. Et la bonté, madame, de me laisser croire que vous l'ignorez. Bon, si ce n'est pas une belle phrase, ça, à placer quelque part, à un moment donné. Euh, donc ici, j'attendais des élèves qui la transforment en phrase interrogative qui m'expliquent si c'était une phrase interrogative directe ou indirect, euh, de m'expliquer comment ils avaient fait, l'inversion du nom ou pas. Donc ça aurait pu être par exemple euh, « Aurez-vous la bonté, madame, de me laisser croire que… ». Donc là, on aurait simplement eu la transformation avec « le futur », l'inversion du sujet « Aurez-vous la bonté, madame euh, », et puis l'ajout bien sûr du point d'interrogation. Donc j'attendais une explication simple sur une transformation, euh, je voulais surtout voir si l'élève était capable de transformer une phrase affirmative, en phrase, enfin une phrase déclarative en phrase interrogative. Autre question possible, dans la phrase suivante, relevez la proposition subordonnée conjonctive et indiquez sa fonction. Si vous avez vu ce que j'osais faire, il y a la bonté Madame, de vous laisser croire que vous ignoriez. Donc j'avais repris la même phrase et je m'étais dit, je posais une question non pas sur l'interrogation, mais sur la subordonnée conjonctive. Donc vous voyez qu'ici je reprenais les points, surtout du programme de première parce que je savais que j'étais certain qu'ils allaient qu'ils avaient travaillé dessus euh, pardon c'était pas ça je suis perdu au secours euh, j'ai trop de j'ai trop de trucs ouverts excusez-moi voilà et j'avais aussi une, une autre question il prenait adroitement une, quelque chose sur cette table proposait deux transformations de cette phrase en utilisant deux formes négatives différentes un peu plus difficile mais c'est c'est sur la négation cette fois-ci donc première première manière de faire Négation totale ou négation partielle, etc. etc. Donc, vous voyez que là, euh, chaque sujet que vous allez recevoir contiendra un numéro de texte. Donc vous tombez sur le texte numéro X, numéro 19, et vous avez une question de grammaire de ce type, une question de grammaire associée. Et voilà, donc vous devez répondre, vous devez faire votre exposé, et puis vous devez ensuite répondre à une question de grammaire. J'espère que ça vous montre tout simplement les coulisses et euh, vous avez vu la vidéo où vous voyez comment ça se passe donc euh, là, là ça c'était différents euh, différent trucs, j'avais différentes listes donc j'étais obligé de préparer toute une série de questions pour euh, pour pour chacun des, chacun des textes, j'avais différentes listes, différents textes, euh, voilà donc vous avez souvenez des exemples de sujets que j'ai pu poser donc euh, je peux vous les copier hein, si vous voulez ça vous donnera une petite idée euh, mais bon une fois que vous avez compris ça, l'important c'est de se préparer sans pleurer sur l'oreiller. C'est à se dire bon, bah je vais prendre les différents points de grammaire, et puis de toute façon, on a des cours qui sont là pour ça. Et on va tout de suite commencer cette semaine avec ça. Cet après-midi, justement, normalement, on commence et on prend le texte et on va poser quelques questions de grammaire dessus, voir si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas. On prend les choses comme elles viennent. Et puis on essaie de s'amuser avec ça, et de se dire, ah, tiens, ça, je ne vais pas faire une phrase interrogative, et bien bah, allons-y, on se met à plusieurs, on y va, on, on va progresser tout doucement. Il faut, il faut en faire un petit peu tous les jours, tout le temps. Voilà, à tout à l'heure donc, et j'espère que ce, ces vidéos vous aident. Merci.